C'est curieux comme souvenir de vacances. Un gros plan d'un vélo d'hôte. Ou alors la meuf, c'est retour vers le futur. Elle vient de débarquer en 2009. Elle fait Oh, ah, Tema, ils avaient encore des vélos avec deux roues qui roulent par terre Oh, ouais, c'est la finale de la Ligue des Champions ce week-end. Il y a les supporters madrilènes, du Real Madrid, et les supporters anglais de Liverpool. Ils sont dans Paris, c'est n'importe quoi. C'est drôle. C'est la seule façon pour que Paris vive la finale de Coupe des Champions de façon. Ligue des Champions. C'est qu'il y a deux autres équipes qui soient qualifiées et que ça se joue à Paris. Sans ça, on se contente de regarder le football européen sinon. J'ai fait un shooting dans cet hôtel, il est magnifique. Enfin, j'ai fait un shooting, l'ambassadeur. J'étais pas mannequin, hein, j'étais photographe. L'hôtel est magnifique. Paris, je peux plus, mais Paris la nuit, c'est quand même un autre plaisir. C'est même un plaisir tout court, alors que la journée c'est une épreuve. Bon là, ça reste une artère un peu bouchée, mais c'est pas très grave. As usual, on a le temps. C'est tout le temps Noël ici. Direction Versailles et son château, mes amis. C'est encore mes histoires de t-shirts des compagnies. Il y a un festival électro par le label Headbanger avec, euh, pour ne vous citer que les plus connus, euh, Justice. Le groupe français, le duo français, je crois que sont deux. Pedro Winter, composé pour tous les plus grands, et qui est à la tête de ce label. Mais voilà, ça va être sympa, je crois qu'il y a l'impératrice qui joue. Oh là, oh là, oh là, grosse hésitation là. Ça démonte les yeux les passages euh, tunnel soleil comme ça avec euh, les rayures au sol. Enfin, je veux dire, il euh, y a un. Enfin t'as compris quoi, il y a un truc au plafond qui fait que ça fait jour nuit, jour nuit jour nuit, jour -nuit et toute cette partie là sur 10 mètres là ça me pète les yeux. J'ai pas vu. J'ai pas vu la flèche, il a eu raison. Impatient mais juste. C'est sympa tous ces cons là quand même. Hein. Bougival, louve tout ça quand t'approches de Versailles c'est vraiment mignon ah, c'était zone 30 eh bien, écoute, on y était pas je pense pas, je pense que le panneau il était tourné, enfin je pense j'espère en vrai, c'est plus de l'espoir que de la pensée Oui, will see voilà oui on l'a vu là je suis déjà venu là, je crois que j'ai bossé dans un hôtel ici, j'ai fait un extra À la plonge du petit-déj' d'un hôtel je crois il y a des belles baraques hein. hein. sympa oui ici. Si. je m'étais garé par là je crois oui c'est ça je crois que c'est dans le nouveau hôtel exactement celui là le nouveau hôtel j'adore ces avenues là quand tu es vraiment proche du château de Versailles et que t'as ces avenues avec les grands arbres sur le côté ça c'est classe et voilà je vais vous couper là parce qu'on va rentrer dans le dans les coulisses du Festoche on se retrouve à la fin ouais. ça va Qu'est-ce qui s'est passé Hein Ça va aller Il y a la police là-bas si vous voulez les... que je les prévienne C'est sûr Bizarre Ils étaient trois, un monsieur et deux femmes Et il y en a une des deux qui était euh, le visage complètement ensanglanté la première fois que je suis passé, elle était assise Quand j'ai fait demi-tour que je suis revenu à leur niveau Elle était euh, debout, il la tenait, il la maintenait tous les trois m'ont dit que ça allait, mais très bizarre. Elle est tombée, ils m'ont dit. bizarre, je n'ai pas su dire si elle était euh, sous ou pas. Oh J'ai perdu un cul. Oh, ça tombe bien. Vendredi, je vais chez l'ostéo. Je vais lui demander de regarder là-dedans. Oh bah, voilà, Il va pouvoir regarder les deux faces. Ah oh, oui, superbe. Merci, merci, superbe Oh il est bien Le mec il arrive au niveau des chevilles, des piétons... c'est pas... comme s'il était dans le RER là mais à l'étage d'en bas. Quand tu arrives avec le front au niveau du quai... Le mec sa vie c'est ça Trop stylé Alors, GPS m'a lâché, on va au zénith, et à partir de là, ça va être un instant. C'est la troisième fois que j'y vais, ça devrait suffire à être entré dans ma tête. Bon, C'était tout facile en fait. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Et Voilà. Deux. Au début il a fait semblant d'avoir l'intention de vouloir respecter le verre sur le premier et puis en fait bon euh... cordial au cordial mais pas très bien éduqué Oh, t'es un cochon. Vraiment. J'aurais dû me tourner dessus carrément. Lui. My bad, je croyais que j'étais engagé. Pas du tout, je te prends moi. mais j'ai que des fausses premières depuis tout à l'heure en fait à chaque fois je suis au point mort j'enclenche la première et en fait je reste au point mort et après quand je remets un coup de sélecteur c'est la première il va falloir que je fasse réviser la boîte de vitesse je pense C'est C'est fait un moment qu'elle me joue des tours penser que ce soit un vrai bonhomme euh, sous contrat avec euh, une quelconque boîte qui intervienne là. avec son sac action, son manteau orange euh, que tu peux acheter au rayon chasse à, car à D4 et ses outils là, dans le sac mais bon il se passe un truc là la petite elle a dû avoir des problèmes Bizarre euh, l'ambiance là, c'est un peu pesant. Ah oui, ah oui, ah oui. Cette nuit je me disais, c'est marrant, une voiture de police et il y a beaucoup de fumée, ça brûle. Et je sais pas c'est quoi, bah c'est la voiture. Relou. Avec les écouteurs et tout rien à foutre. j'ai eu de la chance, j'ai même pas trouvé. <rire> je nul, j'ai même pas trouvé mon klaxon. Je voulais mettre le klaxon, j'ai mis le.. J'ai appuyé sur le clignotant. Du coup j'ai mis un petit rupteur mais même pas un rupteur, je suis monté dans les tours mais avec celle on n'entend pas grand chose. Ça rend mais ça ouf, mec les écouteurs, elle regarde pas. A la limite les écouteurs, c'est dangereux, mais si tu te sers de tes yeux, ça compense, tu vois. Moi le premier quand je me marche, j'aime pas marcher sans musique, je mets les écouteurs, mais du coup tu regardes méga partout quoi. Là même pas, non seulement les écouteurs, mais le cou il est vissé, les yeux droits devant, la tête bouge pas, c'est ça qui est dangereux en fait. Et même, même ce qu'il a dans son champ de vision, c'est-à-dire la couleur du feu piéton, je suis sûr qu'elle la prend même pas en compte. Bon bref. C'est fait une méga flip le Yinche. J'avais pas compris d'où ça venait. Je sais pas pour qui ils sont en plus. Là, ils filent là-bas au bout. Ça freine vachement tôt aujourd'hui. Soit il y a un pépin, soit il y a particulièrement du monde. Non, bah alors il y a juste du monde, écoute. les dents Le nouveau Scout BM là, il est magnifique. Il y a deux finitions. Il y en a une avec... Euh... Faut pas finition, mais... Deux couleurs de version voilà de version il y en a une avec un peu d'orange ça là elle est vraiment pas mal allez. et bien il y avait simplement du monde rien de plus c'est fou ça va aller là quand même euh... je suis déjà pas lent moi on va pas faire un concours hein. ça c'est moche enfin la moto est belle mais ce qui lui est arrivé est moche mais elle est repartie ça c'est pas banal Juste une benne, il n'y a pas le camion qui va avec, il y a juste la benne. Ouh, jump, oh Jump, oh, yeah. jump. oh yeah. Le chemin le plus court, c'est tout droit. Il y a eu un éclair là, non J'annonce de l'orage pour les trois prochains jours, j'espère que ça va pas commencer maintenant. J'ai ma petite veste d'été toute leur forêt, là. C'est pas du jeu. C'est toujours un plaisir 2h03 du matin, le camion qui arrive à fond les ballons. Il m'en fait peur Ah oui, parfait Dis-moi que c'est pour lui Dis-moi que c'est pour lui S'il te plaît, s'il te plaît Non, ma vie est trop nulle Dis-moi que c'est pour lui, s'il te plaît Ils m'ont en fait flipper Je ne pas du tout senti venir si c'est pas pour toi mon gars, t'as vraiment le cul bordé de nouilles. Oh, c'est pas pour lui, je suis vert. Il est au téléphone. Ça depuis tout à l'heure, il se traîne. Il est au téléphone lui dans ton ETC là. Il rentre fou sur ma vie, il rentre fou. Arrêtez de les utiliser, arrêtez de leur donner des thunes. Je viens de me défoncer le doigt comme un gogol. J'ai laissé le doigt sur la gâchette du plein phare en même temps j'ai embrayé. Je me suis fait mal. Oh, ça fait vraiment mal. Blessure bête. Seul l'endroit du gant, il n'y a pas de renfort. Oh.